Salut les comment ça va aujourd'hui Moi ça va très bien. C'est pour vous dire un petit bilan de la semaine. Voilà. Et j'ai un truc à vous annoncer. là il y a la musique qui est juste à côté, j'ai des très fortes. C'est pour vous dire que moi je suis épidique depuis l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que c'est être épidique Alors être c'est de faire des crises, euh... des crises Comment vous expliquez ça Les crises, c'est soit des crises toniques, ou soit des crises euh, convulsives. On peut en enfin, plusieurs à la fois. Voilà. Moi, j'ai cette maladie, mais là, pour l'instant, mon traitement est stable. Je suis stable au niveau des crises. Et les absences, par exemple, tu parles et d'un coup, tu es figé comme ça. Et ça dure une petite seconde et après tu reprends tes esprits et après on te dit que tu as fait une absence. Voilà. Je fais encore des absences, j'en ai fait au moins... 3 ce matin voilà alors j'espère que si j'arrive à remettre les commentaires que vous donnerez des commentaires gentils parce que moi je voulais essayer de vous partager mon l'expérience que j'ai avec ma maladie comme vous je sais pas si vous êtes malade euh, euh, ou avec une maladie comme moi parce que moi je fais tout pour vivre normalement mais des fois j'ai des coups de close parce que je suis loin de chez moi je suis dans la Drôme parce que là euh, j'habite en Bretagne autrement et le centre il se trouve dans un drôme alors euh, pour l'instant j'essaie de régler l'histoire de ma maladie pour aller dans un autre centre plus près de chez moi pour euh, vivre ma vie en fait avoir un petit copain comme tout le monde tout ça voilà j'espère que ça va vous aider à comprendre ce que je vis et si vous vous avez des trucs à me demander tout ça je vais essayer de remettre les commentaires aujourd'hui ou ce week-end. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je répondrai à ça, euh, vos questions sur YouTube. Ou soit je ferai un live si j'arrive à mettre la caméra en route pour faire les lives. Voilà les potos. Autrement, euh, c'est tout ça. Et j'ai un EOG de prévu lundi. Un éloge du sommeil, parce que moi je dors très mal, je me réveille à 5 heures du matin, minuit, voilà, plusieurs euh, heures difficiles, et euh, différentes, différentes, et c'est ce qui euh, m'empêche de dormir, et pour avoir la, la, la, la maladie que j'ai, il faut bien dormir, autrement, on peut faire plus de crises euh, répétitives dans la semaine. Moi mes crises sont dans, une, euh, dans la nuit en fait. J'en ai fait une, c'était quand C'était hier Non, avant-hier. Avant-hier, j'en ai fait une et c'était une grosse apparemment parce qu'on m'a entendu crier. Moi, je me rappelle pas trop ça et je sais juste que je me suis réveillée plus tard, deux minutes plus tôt, deux minutes plus tôt. Jusqu'en la vieuse était partie euh, voilà, pour euh, faire son tour ou son euh, la transmission. Voilà, c'est pour vous expliquer tout ça les poteaux. J'espère que vous avez compris. Alors soutenez-moi avec un petit pouce bleu. Si on arrive à 100, 100 pouces bleus, je ferai quelque chose que vous allez adorer. Peut-être un jeu vidéo ou autre chose. Voilà. Je vous promets qu'il y aura quelque chose en ligne demain ou ce week-end. Peut-être ce week-end parce que j'aurai plus de temps. Ce week-end, voilà. cest à ce week-end, c'est-à-dire demain. Ce uh, week-end, je fais quelque chose pour vous, les potos. J'espère que vous allez adorer cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous. N'oubliez pas de liker. Vous abonner. Appelez sur la vidéo. Bye les potos